Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. Le pays des poutistes narcos. On n'a pas fini de parler de la saisie importante de l'autre côté. Vous voyez ce qui se passe encore Vous voyez encore D'autres saisies. <rire> eh, alors, partagez, partagez, partagez. On va pas laisser les narcos, les putistes narcos. Le coup d'état était un instinct de survie des bandits. Tout le reste là, c'était pour nous distraire. C'était de la diversion seulement. Tout le reste, c'était de la diversion seulement. Les bandits, ils ont fait le coup d'État pour ça. Pour ça, la poudre. Les médias aujourd'hui en Guinée, c'est autant du président Fakonde qu'on parlait drogue, drogue, drogue, drogue. Mais d'autres pensaient que non, c'était pour salir le pouvoir du président Fakonde. Oui, les narcos ont fait le coup d'État. Les narcos ont fait le coup d'État. Partagez, on ne va pas laisser ces gens-là. C'est la honte. C'est incroyable saisie importante quantité. Les narcos pensent qu'ils peuvent endormir le peuple de Guinée. Wallah, vous ne pourrez pas. Je vais vous lire. Dans la journée du 20 mars, l'Office central antidrogue OCAD a présenté une importante quantité de cocaïne saisie au quartier Kipé dans la commune de Ratoma. C'est le fruit de trois mois de travail opéré par les services de sécurité qui a abouti à cette saisie. Voilà. Je vais vous dire une chose. Même ça, là, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Il n'y a pas de Guinéens arrêtés. C'est pareil comme pour les Libanais qu'ils ont arrêté. arrêtés dans l'affaire de drogue. C'est eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, l'image de notre pays est sale à cause des narcos. Attendez, je vais voir, il y a quelque chose Partagez ma page. Les bandits, ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on parle. Partagez, partagez. Les bandits ne veulent pas qu'on parle. Les narcos, les putschistes ne veulent pas qu'on parle. Et on va parler. Attaquez encore les pages comme vous voulez. Mais on va parler. Les bandits, on va parler. Vous savez, le général, je vais parler. Vous savez, quand je finis, donc, euh, la famille, actuellement, ils veulent se blanchir. Du côté des Philippines, 58 kg. Eux, ils parlent d'un kilogramme à C'est pour montrer que l'agence anti-drogue en Guinée, ils sont en train de travailler pour dire qu'ils sont en train de lutter. Parce que c'est une honte, 58 kg. Ce sont des saisies-records. 58 kg. Ce sont des saisies records. Maintenant, les groupes de narcos, ils vont se détruire entre eux là-bas. Ils vont se détruire entre eux. Quelle honte pour notre pays. Depuis le début, je vous ai dit, hein, j'ai dit le coup d'état là, c'était un instinct de survie. Wallah, je mets ma tête à couper. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, asseyez-vous, analysez la situation. Pourquoi les médias, personne ne parle aujourd'hui. L'affaire de drogue. Personne, les Moussa Moïse, les enquêteurs. Pourquoi l'enquête, ça n'a pas continué J'ai même ma tête. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je ne peux pas lâcher ces bandits-là. Il faut que ces narcos-là quittent le pays. Il faut que Mamadi Doumbouya, le bandit, le narco, quitte la Guinée. Mamadi, il faut payer les gens. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Attaquez nos pages, Faites tout. Vous ne pouvez pas. Mettez les cœurs, n'oubliez hein. pas. Mettez les cœurs. Parce qu'ils sont dos au mur. Ils font tout, tout ce qu'on a dit, ça se réalise. S'ils peuvent nous acheter, ils vont le faire. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Vous pensez que vous allez nous faire taire? Vous avez tapé poteau. J'ai voulu vous donner une pause pendant le mois de Ramadan. Je ne le ferai pas. Je vous dis aujourd'hui, je ne le ferai pas. Comment vous pouvez salir l'image? Vous avez tout dit sur le président le Fakonde. Vous mettez 14 000 personnes à la retraite, des incapables. Le ministre de la fonction publique, il a dit ici qu'en trois ans, lui, il va, il va employer 15 000 personnes. Une année, une année, six mois, une année et demie. Il a employé combien de personnes Vous sur vous? Le. le bateau, grâce au président Fakonde, pour ne pas que Kaloum, sauf des décès, aujourd'hui, le bateau n'est plus là-bas. Vous êtes, vous êtes capable de quoi que vous, vous allez salir l'image, l'honneur du président Fakonde. Des bandits comme vous. Payez des gens. Mais la vérité va triompher. Alka Koko, okay, la vérité va triompher. Vous ne pouvez pas. Altec, vous êtes que des bandits. Narco l'a dit. fausse lesquels. J'avais voulu prendre pause. De, mais <rire> comme, comme vos petits communicants là, que c'est moi, ils vont attaquer. Ils ne savent pas que quand tu es béni. Ils viennent juste se taper et partir. Quand tu es béni, là, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien, rien contre nous, parce qu'on le fait pour la patrie. Si vous savez défendre là, venez nous parler de l'affaire de drogues. Venez parler de l'affaire de drogue. Des narcos, des bandits réunis, cambrés, balou, faire le coup d'État pour sauver leur tête. Qu'au démocratie. Où est cette démocratie Qu'au la justice. Où est cette justice Inch'Allah, Tous vos plans aujourd'hui, là, c'est comment rester au pouvoir. Parce que vous saviez ce qui va venir demain. Mais Inshallah, les soldats patriotes le feront. Aladif en cas d'Alma. Al dal Alou bandilou. cambre balou. Parce que c'est comme ça on manipule un pays. Vous venez endormir les gens. Fatiguer les Guinéens. Mensonge sur mensonge. Hein? La Guinée aujourd'hui, c'est devenu une honte. Tous les Sud-Américains, que les Nigériens, avant de dire les Nigériens, ils viennent en Guinée. parler des complices. Parler des complices. Au lieu de dire les Nigériens, les Turcs, pardonnez, arrêtez de gâter le nom des gens. Vous-même, vous êtes les premiers. Vos boulots, vous êtes connus. D'adis à mater des gens ici. non vous allez dire quoi aux Guinéens Pardonnez ce que vous avez volé là. Prenez cet argent. Allez-y, vous réfugier quelque part. Mais laissez la République de Guinée tranquille. Pardonnez. Vous avez volé à la présidence. Vous avez fait votre affaire là, de drogue là. Pardonnez. Laissez la Guinée dans les mains des cadres capables de développer ce pays. Et hey, Mamadi Doumbouya, à te ITCB à Mouatiborou. Vous n'êtes que des tonneaux vides. Laissez la République de Guinée tranquille. Mais Agnewamato, allons-y. Si vous pensez que vous êtes bénis là, les sacrifices là, Dieu, Dieu, Dieu va exaucer nos, nos, nos prières, nos voeux. Vous allez voir. Donc, euh, la famille, je vous ai toujours parlé je vous ai toujours dit qui le général 5 étoiles, pourquoi je combats ces gens là, vous voyez la réalité du terrain aujourd'hui ce qui se passe ce que nous sommes en train de vivre l'image de notre pays aujourd'hui, la Guinée plaque tournante des narcos aujourd'hui, les Américains voient tout ce qui se passe, donc c'est pour vous dire, Mamadi Dumbuya et son clan de narcos les Amara, on doit les chasser Amara, ka tout ce que tu vas manigasser, tout ce que vous allez manigasser contre moi, Damaro. Parce que nous, tu n'es pas coca. Vous ne pouvez rien contre moi. Rien du tout. Rien du tout. Tous vos plans-là, vous allez échouer. Amara, il faut donner encore de l'argent. Les gens vont te promettre que non, ils vont me faire taire. Je vous ai dit, vous allez échouer dedans. Il faut que vous dégagiez les narcos. Les bandits réunis, vous ne pouvez rien apporter. La souffrance, la pauvreté est partout aujourd'hui. Vous pensez que les gens sont bêtes, on ne remarque pas. Autant du président Fakonde, Mamadi Kaba, vous ne l'avez pas fait évader. Mamadi n'est pas en France aujourd'hui. Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali, il est où Vous le faites sortir en pleine journée. Pour le faire partie. Et après se flanquer Chalouette. Non, ces affaires là c'est fini. Trois tonnes de cocaïne. Quand vous avez brûlé ça. Des jours qui ont suivi. Des saisies records au Mali. Au Libéria. Au Sénégal. Et vous voulez que nous on est bêtes. On va s'asseoir. Les journalistes qui étaient là à gueuler. À faire du drogue. Pour salir le pouvoir du président Fakonde, Personne ne parle. Aucun média. Tous les journalistes qui parlaient on les a nommés. Fermez la bouche. Vous pensez que c'est dans la confusion, dans le mensonge que nous allons construire cette Guinée Altena, c'est la fausse l'éclat. Fouille à la Ils ont peur de quitter. Ils ont fait trop de mal. Ils ont fait trop de dégâts. Trésor public, ils ont vidé. Récrutez maintenant, on va voir. Si vous avez l'argent, des bandits comme ça, là. Allah il a gérer un pays, c'est gérer l'affaire de drogue. <rire> Vous pensez que gérer le pays, là c'est gérer affaire de drogue <rire> Eh, je Maman eh, eh, mama di, m'a y, o, ta, o, ti, compte, que, toi, mama dit, il y a un ka la catoupe sous le président Fakonde, dit, je dit, j'ai dit, je me suis dit, je me suis dit, je me un dit, je me suis dit, je me suis dit, je dit, Soit si mais il était herei là. Alatima de de Tant que quand vous allez saluer le nom du président Fakonde, Dieu ne fera rien pour vous. Payez. Vous voyez comment ils ont, ils ont attaqué toujours mes pages Attaquer encore, payer des gens pour cibler, pour attaquer. Mes pages, c'est juste 24 heures. Parce que vous saviez l'affaire de drogue, le général, il va taper fort. C'est mon point fort, ça. Moi, je parle même pas trop politique. Parce que je sais que vous êtes des narcos. Et aujourd'hui, les gens me donnent raison. Ah, Damaro, tu avais raison. Que le pays l'a gâté Damaro, tu avais raison. Damaro, regarde encore. Damaro, tu avais raison. Le pays l'a gâté. Tu as vite compris au départ, Damaro. Je vous avais dit, c'est le coup d'état des narcos. C'était un coup d'état de survie. Parce que déjà, les audits, l'ex-ministre de Laurent Gbabo, eh, je crois, c'est Don Melo, il était venu à Guinée pour faire les audits. Beaucoup de départements, beaucoup de gens allaient tomber. Et l'enquête sur l'affaire de drogue aussi. Des officiers complices allaient tomber. Et c'est pourquoi ce coup d'état, ça a été si violent. Il y a eu tellement de morts qu'ils ne peuvent même pas présenter ces morts aux Guinéens. Que les familles ne peuvent pas voir les corps. Ils sont allés faire ce qu'ils veulent. Et vous voulez que nous les Guinéens, qu'on reste assis comme ça. Dans le mensonge des faux types. Les gens qui entourent Doumbouya, ils étaient ici, tous dans des, dans des affaires louches. Sale boulot. Franchement, c'est énervant. Nous n'allons pas nous asseoir. Les fautes, Nyakoro. Les faux peuvent tout faire. Mais vous n'allez pas nous avoir. Ce combat-là, la vérité va triompher. La vérité va triompher. Inchallah, al-dibo pouvoir maintenant. Alka Koko Keko quand la page et m'a on va pas se fatiguer ceux ce qui pensent, vous ne connaissez pas jusqu'à présent, vous ne me connaissez pas albra la coupe be douke coupe be dou elle m'a la dernière, dernière tentative, hum? Votre dernier tentative, votre dernier espoir. Quand ils vont mettre Damaro en prison, tu habites avec quelqu'un. Il te manque, il a appelé la police. On vient attaquer la maison. Il te manque, ils sont venus, ils ont pris des empreintes. Tu vas vérifier, tout est faux. Tu pars à la police, tu fais ton propre rapport. La personne revient de la Guinée. Ça fait trois mois je ne suis plus là-bas. Il me dit, viens prendre le reste de tes affaires ici. Je viens, la porte est avec la clé pour une première fois. Je dis, ah, la clé, ça ne marche pas. Il dit, non, la clé marche. Tout, il dit, la clé marche. Et je viens, j'ouvre la porte pour la deuxième fois. Je, je le salue dans le respect. Voici le message. Viens, il faut la, la considérer comme. Et votre dernier espoir, c'était ça. Commande sur moi, qu'on me met en prison. Tout est ici. Vous qui vous asseyez à Côte d'Amaro, il a vu que le policier n'a même pas pris en compte les mensonges. En sortant maintenant, quand il va me filmer, quand il m'a fait sortir. Et plus de trois mois, je n'habite pas là-bas. Quand je fais mes vidéos là, vous voyez même, je ne suis même pas là-bas. Vous venez vous flanquer, Côte d'Amaro, qu'ils ils ont fait sortir. Ah ouais, maintenant, je vais commencer même à prendre l'argent avec mes grands. Là, je vais être encore... Je vais vous montrer combien de fois je suis 10 000 fois puissant que vous. Parce que moi, dans la tête, je suis tranquille. Je ne vais pas pour commander quelqu'un. Donc, celui qui vous a dit hier, les mensonges-là. Vous êtes sorti hier pour dire tout ce que vous voulez. Moi, les vidéos-là, j'ai Ce soir-là, je vais... Je le dis, hein, je vais à la police. Je dis devant le policier. Je dis... Hier, je t'avais prévenu, non Voici. Tout ce qu'eux, ils voulaient, c'était pour que vous m'arrêtiez avec les mensonges. Mais voici le résultat. Il a envoyé à des gens. Voici ce que Ils étaient en train de dire. Eux-mêmes, on va aller à la justice. C'est là que vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait, c'est zéro. Quand l'homme est béni, vous ne pouvez rien. Quand l'homme est béni, vous allez tout faire contre la personne. Non nous, on attaque les poutistes, les bandits sur la base de la vérité. On ne vient pas parce qu'on est contre eux. « Allah, vous allez nous faire taire ici. » Je vous ai dit vous êtes des petites personnes. Vous ne pouvez pas. Affaire de femme, vous avez tenté. Ça n'a pas marché. Tentative, gâter voiture, faire tout, ça n'a pas marché. « Venez chez moi, Dieu a fait que je n'étais pas là-bas. Venez monter ça là, ça n'a pas marché. » Qu'on va filmer, qu'on va dire d'Amaro. Même aux États-Unis, yeah. même s'il y avait payé, affaire de paiement entre le gars et moi, même, même en Afrique, même ça ne se passe pas comme ça. Ça la justice que ça se passe. Mais tellement que vous êtes tellement. Vous avez. Vous voulez tellement voir le général tomber. Vous voulez tellement voir le général tomber que vous sortez pour raconter des salades. Vous-même demain, les poutchistes tombent. Avec vos diffamations là. Je vous fous dedans. Moi, c'est le régime que je... Commis. Je vous fous dedans avec les preuves. Demain, je vous fous dedans avec toutes les preuves. Et celui qui l'a fait encore d'abord, je règle le problème ici. C'est ça le général 5 étoiles. Moi, vous avez vu, j'ai parlé hier. Je n'ai pas dit son nom, son image, je n'ai pas mis. Je vous ai juste montré. Voilà, pour vous démentir un peu, pour gérer ça à ma manière. Parce qu'on ne joue pas ici avec l'image de quelqu'un. Voilà. Donc, la famille, tous ceux qui appellent. Moi, je vais super bien. Vous allez écouter les menteurs. Ça fait trois mois j'ai quitté là-bas. Trois mois, je ne suis plus là-bas. Depuis qu'il y a eu l'attaque. Vous pensez que c'est moi qui suis bête Tu es avec quelqu'un. Il te manque il a appelé la police. Il n'a pas appelé. Tu pars à la police. Tu vérifies c'est faux. Il te manque, oui, le complexe. Ils ont fait des empreintes. Et tu vas vérifier c'est faux. Vous pensez que c'est moi qui vais rester là-bas Avec tout le danger qui, hein, qui tourne autour ça fait trop, moi je ne suis plus là-bas. Donc quand des, des, des gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire, viennent s'asseoir, flan se flanquer, raconter des histoires, moi je vais super bien. Vous me voyez chaque jour faire des vidéos. Le plan c'était de dire, va chercher le reste de tes objets pour me créer des problèmes. Que comment moi je suis rentré là-bas, la police puisse m'arrêter. Et c'est ce qui n'a pas marché hier. Je vous ai dit, restez tranquille. Le, la suite, moi je vais vous donner. Ceux qui sont derrière, ceux qui ont envoyé la vidéo à ces gens-là pour raconter des salades, je vous ai dit, je vais vous donner la suite. C'est avec le général. Inspecteur, des inspecteurs. Voilà. Donc, euh, bonne journée à tout le monde. On se reprend encore. Parce que je vous ai dit, maintenant, là, c'est maintenant qu'on va taper fort sur les bandits. J'avais dit le mois là, c'était la pause. Vous communiquant là, ils vont sortir pour vous défendre. Ils, eux ils n'ont qu'à sortir pour nous, nous insulter Mais nous on va vous dénoncer On va vous dénoncer Vous êtes incapables de créer de l'emploi Vous êtes des narcos Vous ne pouvez rien faire pour ce pays Vous êtes que des tonneaux vides. Et c'est ça la vérité Sinon, si vous faisiez mieux là Ils allaient sortir pour vous défendre Ils ne peuvent pas Leurs injures ça ne peut rien nous faire Ça nous glisse le corps Et puis on est très nombreux Mamoud Silla est là, Benito est là, le général est là les Konatés et même les autres partis politiques, ils ont leur communiqué. Les médias aujourd'hui, on tape sur vous. Vous ne pouvez pas, Altesse, cambrer, balou, sonou, Narcolo, Hein C'est-y. Cocaïne, cocaïne. que cocaïne,